La mort, c'est euh, pour toi, hein, dans ta structure. On est sur une thématique de transformation profonde. Euh, d'abnégation. Ah oui, c'est ça. On est sur une thématique d'abnégation pour toi. L'abnégation, c'est... Euh... Je n'aime pas ce que c'est, en fait. J'ai oublié. Pourquoi ça me dit abnégation ah ouais savoir ne pas avoir raison c'est ça ouais. savoir ne pas avoir raison euh, les règles sur lesquelles tout, toute action, tout choix de ta part est à la fois vrai à la fois faux. et c'est à toi de, dé de définir ou d'avoir l'honnêteté d'exprimer de, ton avis, à savoir que pour toi, ce choix est vrai ou ce choix est faux, ou alors les deux en même temps. Ça me parle de ton positionnement que tu refuses de lâcher sur ça. Tu refuses d'avoir autre chose que, que raison. Tu veux que avoir raison, tout le temps. T'as envie, des envies de domination. alors pas de domination tu as des envies de voir les choses se transformer tu as des envies de voir mais sans ton mais sans... Mais sans ta participation tu te retires de ta propre vie voilà ce que ça va me raconter ce serait